Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, à savoir... Côté, Côté comique. C'est bien, tout le monde suit, et j'espère que c'était la bonne réponse aussi dans votre tête. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis entouré une nouvelle fois d'une équipe de rêve, d'une de, dream team comme on dit. Alors il y a Julien, bonjour Julien, est-ce que ça va Salut que la Jeff c'est dans ta life C'est la tête dans ma life allez. Ouais, tout se passe bien gros Mais toujours, toujours, très bien. Très bien bon, Et toi Michael. et toi comment tu vas Jeff On ne demande ben, jamais enfin, du coup. Enfin, merci ben, voilà, mais... eh ben, Écoute, ça va, ça va pas mal, c'est plutôt bien. Plutôt bien. Ouais. Non, ça va bien. Tant il y a tant eu tant plein tant de bien. bonnes nouvelles ces derniers temps, donc c'est bien. Ben voilà. Et de l'autre côté, donc il y a David. Bonjour David, que l'on a vu dans l'autre émission, donc Salut qui Dieu. est euh, toujours euh, toujours là. Toujours là. Et là. Oui, ouais, toujours ouais, trésorier toujours là. de Bacassos, ça n'a pas changé entre-temps. Toujours, ça n'a pas changé entre-temps. Et euh, une nouvelle arrivée. Bonjour. Alors toi, c'est Jessica, qui est la présidente de Bacassos, donc euh, qui est euh, en gros ton chef. Voilà. Voilà. C'est moi le boss. Donc il faut euh, écouter, sinon. Voilà. Exactement. Grande mandale dans ma tête. Exactement. Alors j'espère que tu le fais comme il faut, du coup. Attention. Alors, Julien, on va commencer avec toi, encore une fois, avec l'actu. L'actu, c'est parti. Actu ciné, comme d'habitude. On parle un peu de Deadpool. Donc, Deadpool, pour rappel, euh, est apparu dans X-Men Origins Wolverine. C'est une très grande... Euh, hein, très consulnière à tous. C'était extraordinaire, donc interprété par Ryan Reynolds. Ouais. Alors, du coup, le projet solo a mis du temps à se mettre en place, mais finalement, il va voir le jour. Toujours avec Ryan Reynolds, mais sur un tout nouveau Deadpool. Quand même, voilà, c'est déjà une très bonne chose. Donc ce sera pour février 2016. À la réalisation, on a Tim Miller et au scénario, Red Riz et Paul Vernick, qui sont les gars qui ont fait Zambiland, pour ceux qui connaissent. Ça, bien. Voilà. Alors on a eu du coup, on le voit, un teaser euh, de Reynolds, du masque de Deadpool. La prod a commencé il y a peu de temps, ou va commencer dans peu de temps en tout cas. Ce qu'on sait, c'est que Colossus euh, va être recasté. Donc c'était Daniel Cudmore dans les X-Men, ce sera plus lui, pour le coup. Euh, on sait aussi qu'il y a plusieurs acteurs qui ont participé. Donc Gina Carano interprétera le X-Men peu connu d'Angel Dust. Je pense que personne ne connaît, mais c'est pas grave. Non, du tout. Voilà. Euh, on a Morena Bakarin, donc elle, c'est peu actrice qui est partout en ce moment. Elle est dans Gotham, elle va jouer dans je ne sais plus quelle autre série aussi. Elle était dans Homeland. Elle était dans, elle était dans Homeland, bien sûr, voilà. Elle était dans Firefly. Donc c'est une spécialiste, une spécialiste donc, de partout, la série quoi. télé. Nous avons un fan. Donc là, voilà. c'est euh, la demoiselle en à bleu. À droite, c'est ça. Et qui sera apparemment l'amoureuse de White Wilson. Quelle chance Qui est donc Deadpool je vois pas euh... Deadpool dont le teaser a commencé quand même dans Wolverine, à savoir il y a quoi, dix ans déjà ben oui. un peu. Ouais. Et sachant qu'il y avait eu trois fins différentes à X-Men Origin Wolverine, qui permettaient d'introduire Deadpool. Deadpool en plus. Ouais, c'est on, on voyait qu'il récupérait euh, sa tête qui était tranchée et qui te, euh, qu te, qu te disait chute euh, sur une des fins alternatives. Ça. Donc, du coup, le, le film des poules, limite, on l'attendait presque plus, mais bon, on l'attendait. <rire> voilà. bon, apparemment, les auteurs peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, ils vont s'éclater, donc on espère que ça va donner un bon truc. On passe aux séries télé, on reparle de Supergirl qui arrive sur CBS. Alors, on ne sait pas quand exactement, ce qu'on sait c'est que le pilote a commencé à être tourné aujourd'hui, comme quoi, on est vraiment on est bien. Euh, donc, ce sera Melissa Benoît qui est interprète Cara Zorel, Supergirl. Euh, Callista Flockhart, alias Ali MacBill. Ali McBeal. Alors, casting interprétera quatre euh, Grant, qui est un personnage connu dans les comics. C'est la journaliste du Daily Planet, et qui là sera une femme d'affaires qui possède Kat co. là où travaille Kara Zorel. Euh, on aura Jim Hussain interprété par Mekat Brooks, afro-américain. Voilà, encore un petit changement par rapport aux comics. Euh, Alura Zorel, ouais, c'est ça, il bien faire ça en son moment. Bon, on avait déjà eu Perry White. Hein. C'est ça, c'est un peu dans, le même, dans la même trempe. Alura Zorel, à savoir la mère Cryptonienne de Kara sera interprétée par Laura Benanti. Euh, on a les retours des vieux super... Enfin des vieux. De Superman, euh, de Lois et Clark et de la supergirl du film, supergirl, à savoir Dean Kane et Helen Slater qui feront des apparitions, on ne sait pas dans quel rôle. Euh, on a Sailor Lee qui jouera la sœur de Kara, Alex Danvers. On a David Aertwood qui jouera Hank Herschel. Est-ce que ça va rappeler ah, quelque chose Mais carrément, c'est Cyborg Superman. C'est Cyborg hein mes Superman. C'est filmier Super-Vin préféré. Exactement. Et on a aussi Jérémy Jordan qui jouera Winslet, Winslow Shot. À savoir et... le Toyman. Mais voilà. La fan de... Ah, tu vois, t'es fan de Superman. En fait. <rire> je suis pas fan de Superman. Mais mais je suis fan des, des, des, des méchants euh... de Superman. <rire> c'est différent. <rire> voilà pour la série Supergirl qui arrive donc. Bah, qui arrive, on sait pas, mais qui arrive. Mais qui arrive. Voilà. On passe aux comics. Et dans les comics, c'est Bendis, Brian Michael Bendis, qui quitte les X-Men. Donc, il les écrivait depuis 2012 avec Marvel Now. Donc il aura duré ben, deux, ans, deux ans et quelques, deux ans et demi presque. Euh, il écrit « All new X-Men, Uncanny X-Men ». Il finit son run en mai avec Uncanny X-Men 600. Euh, si on en parle, c'est qu'on est habitué à ce que Bendis fasse des long runs. Il a fait un temps 8 ans, je crois, à peu près, sur, sur Avengers. Et du coup, il a dit ben, « voilà, Je peux aussi faire des run courts ». C'était un, un peu drôle par talent. rapport à ça. Euh, à savoir qu'il est toujours chez Marvel, du coup, mais il aura un nouveau contrat. Qu'on connaît pas en détail, ce n'est pas notre truc. Ceci Il, nous, regarde ne nous pas. regarde pas. Ouais. Il est écrit toujours Guardians of the Galaxy, mais ce sera tout pour l'instant. Et on passe à un Gros Event Marvel de 2014, 2015. Pardon, je suis un an en arrière. Moi. De 2015, évidemment, c'est Secret Wars. Euh, c'est Secret Wars, évidemment. Je rappelle qu'en fait, euh, différentes planètes vont se rentrer l'une dans l'autre. Ça va créer un Battle World, et notamment l'univers classique et l'univers Ultimate qui ont fusionné. Et on a appris qu'il y aura trois, euh, trois séries étendards, en fait ouais, enfin, trois trois branches, trois, non, ça, trois branches étendards, qui vont être Last Days, Battle World et Warzone, Donc ils vont recouvrir les titres. Et il y aura plein plein de mini-séries par rapport à cet event qui vont se dérouler dans le Battle World. Donc c'est parti, accrochez-vous. Ouais, le prend, retour on aura, Logan. On aura plein de crossovers avec, je pense aussi euh, aussi derrière ouais, ouais, ouais, bien sûr. sur les différents Toutes univers. Toutes les séries, mais en tout cas, il y aura plein de séries et notamment des events euh, qu'on a eu dans notre univers qui seront dans d'autres univers en fait, mm. voire des suites. Par exemple, Logan, qui revient. Une série très appréciée, le Man Logan, euh, qui est écrite par Mark Millard. voilà, euh, Qui sera écrite par Bendis, justement, et qui va faire la suite, en fait, de, de ça. Mais en euh, tant que série, pas en tant que... Ce sera une mini-série. Mini-série, ok, voilà. de nouveau, donc. C'est ça, donc il y aura la suite. Euh, nouvelle série sur le planète Hulk, ce sera écrit par Sam Humphries cette fois. Euh, voilà. Là, apparemment, ce sera une planète où il y aura plein de Hulk et il y aura un Captain America Gladiator qui va défendre <rire> <rire> contre voilà. les Hulk. Euh, on aura Age of Ultron contre Marvel Zombies. Voilà. Alors là, apparemment, ce sera euh, un truc un peu... Donc là, on peut voir d'ailleurs le fameux Captain America voilà. et Hulk sur la cover, comme tu disais. C'est ça. Donc euh, ce sera dans leur quoi pour Marvel Zombies et Age of Ultron, qui vont s'affronter, ça va être le bordel, voilà. Ça peut être sympa. Il y aura Marvel Zombies aussi, tout simple. Euh, nouvelle version, encore une fois. Euh, rapidement, on aura A-Force, qui sera une équipe d'Avengers féminine. On aura Deadpool, qui lui, en fait, sera 30 ans plus tôt dans la première euh, Secret Wars. C'est marrant, en fait. C Et ça, c est... C est... Le... le tagline, c'est qu'il s'est gouré de guerre, en fait, qui était 30 ans plus tôt. C'est vrai qu'on en fait, les 30 ans de Secret Wars, c'est vrai qu'ils étaient sortis ouais. 85-86. Hein ça doit être ça, du coup. Hein. C'était mm. bien vu. On aura Secret Wars 2099 avec les Avengers 2099. Mmh. On connaît mmh. le Spider-Man. Ce sera les Avengers. On aura des séries sur Shang-Chi, Shang pardon. Euh, Phantom Eagle. On aura l'arc narratif X-Man Inferno. On aura Magneto. Star Wars, Kitty Price. Voilà, beaucoup de séries, euh... encore plein que j'ai qui vont arriver. Bah, comme il... d'habitude, profusion de séries pour les events de Marvel. Comme tu l'as dit dès le départ, ça s'annonce terrible, mais il faudra s'accrocher. quoi. Il va y avoir du boulot. Ah, comme toujours, il aura pas tout à lire. Hein, ce qui intéresse, euh, la série principale sera à lire. Donc. Ouais, ça, on n'aura pas Nini Comics qui va nous sortir les Omnibus ou autres derrière. Et on va devoir se retrouver avec les Marvel Deluxe, des séries principales, euh, pour pouvoir suivre nous en France. C'est ce qui sera, je pense, le plus simple et le plus économique pour tout le monde. Ouais, en France, c'est souvent plus économique. C'est plutôt cool. <rire> ben voilà, pour l'actu, pour l'actu. D'accord, très bien, merci Julien. Bah, okay. Donc euh, on va tout de suite lancer un petit débat alors quand même. Bah, on, on est on là pour discuter. Donc euh, je t'en prie, tu peux participer au débat. Tu nous parlas de cosplay tout à l'heure, tu peux, tu peux attendre encore un tout petit peu Oui, bien sûr. Parfait. Alors le on débat cosplay, on va parler cosplay. Bah, alors tu, tu, tu vas me dire que tu n'avais pas deviné. Bah, si tu ne connais pas la demoiselle, euh, elle n'est pas habillée comme ça tous les jours. Je sais qu'on a invité Black Canary. Bah, bref, mais non, mais c'est bien, j'ai pas fait de venir aujourd'hui. D'accord. Alors le débat, il est très simple. En gros, faut-il avoir lu tout ce qu'il y a à lire avant de commencer une lecture Donc en gros, c'est par exemple, est-ce qu'on peut prendre le premier Batman qui vient ou est-ce qu'il faut tous taper euh, depuis 49 quoi. Voilà, on va commencer par les invités peut-être et euh, peut-être par la demoiselle aussi. C'est peut-être un peu plus logique. Alors, qu'en penses-tu Alors moi, je dirais oui. Euh, J'avoue que ça m'est arrivé de prendre une série en cours et d'être totalement largué. Donc euh, bah après, j'ai fait mes recherches, j'ai été chercher ce qui se passait avant pour comprendre. Donc pour moi, euh, c'est... – Elle a regardé Côté Comics aussi, forcément. – Voilà, je me suis bah renseignée oui. sur Côté Comics, bien sûr. Et c'est plus facile quand on commence depuis le début. Voilà. – D'accord, donc depuis 49, carrément, ou quand même pas – Peut-être pas, non. – D'accord, ok. David, toi ?– Après, moi, je ne suis pas totalement d'accord là-dessus, -là parce qu'on on arrive à un point où il y a certains personnages qui ont eu des histoires tellement... Diversifier tellement de rebouts derrière qu'on n'a pas possibilité de suivre dès le départ et il n'y a pas une continuité propre. On peut commencer aujourd'hui Batman avec, un, avec Snyder et Capullo sans aucun problème et on a un trait de dessin qui est déjà très contemporain sur lequel on peut vraiment bien se poser. Et on a des histoires qui sont hyper intéressantes avec un, avec un trait de dessin qui est génial. Moi Pour moi, on n'a pas besoin d'avoir tout lu pour pouvoir se lancer, mais on a besoin de faire ses propres recherches à côté pour éviter de se retrouver largué sur les grands arcs et sur les grands events euh, annuels de DC ou de Marvel. Il, il est bon, ce David. Hein. Moi, moi j'ai bien aimé, j'ai bien plus, euh, plus un. Qu'est-ce que tu veux dire, Président C'est ça. ça. Ouais, ça. Tu dis « je suis d'accord ». Je ne suis pas d'accord. <rire> non, non, c'est une question intéressante, parce que souvent, on nous demande en fait euh, bah, comment commencer les comics. C'est un problème récurrent dans les comics, c'est qu'il y a tellement, tellement de choses qui ont été faites avant sur les personnages qu'on ne sait jamais ouais. par où commencer. Et, et le truc, c'est qu'il ne faut, faut pas s'embêter à aller tout lire ce qu'il y a avant. Enfin, ce, que, ce que moi, je conseille toujours, c'est que... Il y a des portes d'entrée dans les comics, euh, que ce soit euh, des auteurs qui changent, des séries qui sont relancées, ça arrive souvent de plus en plus. Et, et je pense qu'à un moment, il faut aussi se dire que ben, on ne va pas forcément tout savoir sur une série. Si on prend un gros event, il y a plein de personnages différents qu'on ne connaît pas. Euh, il y en a qui vont se dire oh, mais je le, lui, je ne le connais pas, il, il apparaît dans le fond de la case, là je ne le connais pas, donc je ne peux pas lire. Il y a un moment il faut se dire, bah ben, voilà, je, je plonge dedans. Euh, Connaître un personnage, c'est quoi finalement? C'est le découvrir, c'est lire une fois et découvrir petit à petit ce qu'il a fait euh, ou ce qu'il fait après. On pourra pas jamais tout savoir sur les personnages. Donc, je pense que pour moi, dans les comics, pour y aller, il faut plonger. Voilà. Il faut le jeter en fait. Et tu prends un bouquin, tu le lis. Si tu comprends pas tout, bah, c'est pas grave. Au fur et à mesure que tu vas lire des choses, tu vas comprendre en euh, fait. Alors là, je crois qu'Alex a mis justement la bonne image. Donc euh, <rire> voilà, c'est l'un euh, voilà. des plus gros bordels jamais fait par d'ici, ouais. à savoir Infinite Crisis. Voilà, euh... et... Autant le dire tout de suite, c'est juste pas possible d'attaquer Infinite Crisis en se disant euh, j'ai lu tout ce qu'il y a avant, il y a tellement de personnages de tous les ça, univers ouais. qu'il faut se faire une raison en fait, il faut, faut faire le forcing, il faut prendre des choses comme étant acquises et faire des recherches de son côté à côté de ça, mais il ne faut pas lire tout ce qu'il y a avant, c'est juste pas possible, surtout euh, sur des grosses sagas voilà, comme mais Ce qui est intéressant c'est que du coup tu as plusieurs niveaux de lecture, tu as ceux qui vont juste connaître les gros personnages, donc tu vas lire une fois, tu vas pas tout comprendre, pas tout saisir, et une fois que tu auras plus de connaissances, tu peux revenir et relire le truc et redécouvrir des choses, voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que du coup, c'est un peu délicat parce que des fois, par exemple, on saute tout ce qui est euh, clin d'œil notamment. Et puis, il bah, y en a forcément, mais on voilà, ne peut pas comprendre forcément toutes les subtilités du comics. Mais par contre, on, on prend largement la ligne directrice, le fil conducteur, etc. Plusieurs plus... niveaux de lecture, c'est ça. Après, on peut être fan d'un personnage et avoir vraiment euh, une connaissance complète du personnage et de tout son, su son suivi. Que ça, un, que ça soit Batman, que ça soit Superman, que ça, ça Wolverine. Pour ma part, moi, c'est Wolverine où j'essaye vraiment d'avoir le maximum deux comics représentant l'univers, et donc de commencer du premier, euh, dessiné par Airtriam, jusqu'à aujourd'hui, les, euh, les derniers de, euh, dessins qui sont faits derrière, The Death of Wolverine, et les, euh, les dernières sorties. On a tous nos personnages emblématiques qu'on essaie de suivre, mais on ne peut pas suivre tout. Et c'est ça le problème. – Non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, – En gros, euh, je suis une grosse psychopathe. quoi Moi, il faut que je sache euh, tout. – Non, on ne va pas aller jusque-là. Ouais, – bah, Après, non. tout dépend, ton compte en banque aussi. Hein, je veux <rire> dire, voilà, euh, si tu veux tout y depuis 49, ouais, pas 49 d'ailleurs. 49 ouais, Batman C'est pas, pas 38 non 39 plutôt 39. Je t'apprends des choses, mais pas grave. Mais c'est pas grave. On coupera en oh, ouais, montage ouais, ouais. parce que là, c'était pas terrible, la gars. Ouais, on fatigue. Bon, voilà. c'est grave. Comme ça, je révise l'histoire en même temps. Et le pire, c'est que je suis supposé faire des conférences dessus. C'est bien. <rire> Parfait. Ah, juste ce que je voulais dire finalement là-dessus, c'était qu'il ne faut pas se bloquer sur, sur des bouquins. C'est dommage de, de se bloquer en se disant Je ne connais pas tout, je ne peux pas lire. Alors, il, faut, il, faut, il faut plonger. Peut-être la première. Non, c'est sûr. Et puis bon, c'est vrai encore une fois, par rapport aux grandes sagas, genre Civil War, etc., on est bien obligé de prendre pour acquis vraiment les bases, ouais. sinon c'est pas possible. Quoi. Alors c'est vrai que du coup c'est délicat, je pense par exemple justement à, à Crise d'identité. Ouais. Euh, tu attaques le bouquin, euh, tu... on te dit tout de suite, ouais, il y a la femme de Elastic Man qui est mort. morte. Bon, c'est vrai que quand tu connais pas Elastic Man, tout de suite l'impact n'est pas le même, c'est déjà un peu plus délicat. Quoi. Mais bon, à côté de ça, à nouveau, c'est pas pour ça que tu ne comprends pas le bouquin. On est ouais, d'accord. Voilà, donc c'était la conclusion, c'était qu'on n'est pas obligé de lire tout ce qu'il y a avant. Il faut essayer euh, et finalement on se faire violence. Quoi. Il y a plein de poids d'entrée. Voilà. Si vous, si vous voulez savoir sur quoi commencer, envoyez-nous des mails sur Facebook ou des trucs comme ça. Voilà, <rire> on se fera un plaisir de vous répondre. On vous répond. Mais tu, tu le feras tout de suite, hein. tu ne le feras pas demain, Julien. <rire> oui, Julien qui a très très beau euh, pull aujourd'hui, je l'adore. Ouais, effectivement, énorme. je le ferai demain, mais demain c'est bien, demain. Demain c'est bien, <rire> d'accord. Donc maintenant, on va rebasculer sur toi, Julien. Ouais, on parle des sorties comics, du... c'est ça ?– Voilà, exactement. Ben – c'est parti, donc les sorties comics de fin mars cette fois. Et je commence par mon scénariste préféré, Wood euh, qui sort une nouvelle série, Mara, donc en six numéros. Ça sort chez Panini Comics, c'est une série Image. Donc en fait, là, ça va être une, euh, une société futuriste où il y aura deux activités principales, le volleyball et l'armée, en fait. Et on va suivre une volleyeuse professionnelle qui a des pouvoirs, voilà, donc j'en dis un peu plus. – ça va un peu partir en live. Mais en gros, c'est euh, une, une série sur le, ouais. le rôle des médias dans la société, le, le développement de soi-même. Je crois que euh, le comique va me tout. confirmer que j'aime beaucoup les volailleuses, d'ailleurs. Voilà. Donc, <rire> dessiné par Ming Doyle, qui a très très manga, en fait. Je pense que c'est ça qui t'a un peu plu aussi, peut-être. Très assez manga. Euh, ça sort le 11 mars, voilà. C'est pas extraordinaire, c'est parce qu'il a fait le mieux en Indé, mais c'est très sympa, quand même. On a à côté de ça, America's Got Power, toujours chez Panini Comics, toujours euh, d'Image Comics. Donc là, c'est par Jonathan Ross et Brian Hitch. Euh, ça fait référence à America's Got Talent, la série euh, télé aux États-Unis. Voilà. Donc là, en fait, c'est une émission de super-héros, de jeunes super-héros qui s'affrontent pour devenir LE super-héros. Euh, c'est vachement chouette parce que tout le côté un peu énorme des stades euh, de, de l'histoire est vraiment bien représenté, que ce soit par le scénario ou par les dessins de Hitch, qui est toujours vraiment en, vraiment en grande forme. Euh, donc voilà, ce sera en deux tomes, ce qui est un peu dommage vu qu'il n'y a que six numéros en fait, même si le premier est très gros. Mais c'est aussi une série que je conseille fortement niveau AD, qui en, donc en, en deux tomes sera terminée. Donc voilà. Le côté télé est, bon. est vraiment mis en avant ou ça va Oui, on a tout le côté émission, derrière le, derrière le rideau de l'émission, etc. Tous les, voilà. On est plus sur le côté à façon gladiateur ou chaud façon télé-réalité euh... Derrière, parce que quand on voyait des images, ça, on a vraiment un le côté en fait. gladiateur derrière. vraiment le côté stade avec tous, tous les héros qui s'affrontent. Mm -hmm. Et en même temps, en coulisses, tu as le côté plus réalité. Euh, voilà. mm -hmm. Donc c'est vraiment bien foutu. Je conseille. Euh, on reparle un peu de Fabio Moon et Gabriel Ba, qui nous ont offert euh, Day Tripper, qui était superbe, chez Urban Comics. Urban Comics est très fan de ces deux auteurs, en fait. Et du coup, publie euh, leur adaptation du roman de Milton Atom, à savoir deux frères. Donc, en fait, l'histoire, c'est qu'il y a deux frères qui sont séparés il y a longtemps et qui vont se retrouver. On va apprendre pourquoi ils se sont séparés, etc. Et qui, en fait, ils sont froids. Voilà, donc c'est une belle histoire tirée d'un roman. Euh, il fallait le citer. Ça sort le 20 mars chez Urban Comics. On enchaîne avec une série qui sont bon, Scalt, la meilleure série du monde. C'est la 1, Jeff. Oui. Euh, donc, je dis, que, que, je dis ça parce que, <rire> que c'est Jason Aaron qui revient sur une série qui se passe vraiment dans l'Amérique profonde. Là, c'est l'Alabama des années 40. Ça s'appelle South Bastards dessiné par La Latour et donc c'est un mec aussi qui revient chez lui en fait et qui veut rester genre un jour pour euh, s'occuper des affaires de son oncle qui est mort je crois et qui va être embarqué dans un truc euh, qui va rester etc c'est très violent ça ressemble beaucoup à Scalab du coup et si on en croit le premier numéro diffusé donné gratuitement par Urban Comics à la PCE ça s'annonce très bon est-ce qu'il faut avoir un bonnet pour l'apprécier, Julien Ou ça n'a rien à voir La blague <rire> sur le bonnet est faite, on passe à autre chose. <rire> je, non, pas de bonnet pour l'apprécier. D'accord, bon, ça va. Euh, Et je finis sur, euh, rapidement, l'anthologie Flash qui sort. Donc, ceux qui adorent Flash, voilà. Mais carrément Tous les récits importants de Flash depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, ça sort le 27 mars. Voilà, pour les sorties comics. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'anthologie, c'est en gros... Euh... Toutes les histoires Un mélange défini, voilà, de, de ouais. tout ce qui fait l'importance du super-héros. Par quoi Ça veut dire aussi que vous avez vous taper beaucoup d'anciens. Donc il faut apprécier aussi les anciens dessins. C'est n'est pas genre, voilà. qu est ce qui est important sur Flash ces cinq dernières années. Non, c'est du genre, vous allez vous taper sûrement la première histoire de Flash, sûrement le Flash 123, Absolument. tous les gros classiques avec Flash. Donc Voilà. Voilà, donc maintenant nous allons rebasculer sur Jessica, qu'on n'a pas trop entendu jusque-là. Cosplay Donc là, du coup, tu vas nous parler pendant 10 minutes, comme ça, non-stop, okay. tu vas enchaîner. C'est parti. Et donc toi, tu vas nous parler cosplay. Alors, voilà, c'est quoi le cosplay Qu'est-ce que le cosplay Alors le cosplay, déjà, ça signifie costume playing, donc jouer en costume. C'est un loisir qui consiste à incarner un personnage, fictif ou non, ça n'a pas d'importance, donc endosser un costume. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est clair. Tout va bien. OK, ouais, vas-y. Ouais. Et ce que les gens ont, ont tendance à ne pas savoir, c'est que le cosplay, ça ne vient pas du Japon, ça vient des États-Unis. C'est justement les fans de science-fiction qui ont lancé le truc, qui voulaient montrer leur passion en se costumant en leur personnage favori. Oui, ouais. ça a débuté avec Star Wars, c'est pas vrai Voilà, Star Wars et oh, Star oh, Trek. Oh. Encore oh, Star oh. Trek. Encore ah, Star Trek, oublié Star Trek. Trek. Star Star Trek. Trek. Aïe. Et on peut encore repartir encore plus loin, parce ouais. que les premiers cosplayers date des années 30. Non, c'était leur vraie tenue en fait. Ils se déguisaient pas, les gens à l'époque. <rire> non, on avait, on avait, on avait, on a, mais on a. Ils trouvent vraiment... ça rigole pas. Ah oui, ils ah, il, il bon. C'est vrai qu'on peut penser que c'était leur tenue d'origine, mais non, il y avait vraiment des histoires de super-héros qui étaient sortis euh, euh, façon euh, roman de gare. Et donc, on avait vraiment des personnages qui, qui se costumaient euh, selon leur personnage favori de ces euh, livres de science-fiction euh, de gare. On peut repartir beaucoup, beaucoup plus tard dans les années 30, mais on a vraiment une démocratisation qui a été faite, comme disait voilà. Jessica, Un avec les Trek, années 60-70. D'accord, et donc toi, tu es cosplayée en quoi aujourd'hui En qui oh, je, je fais celui qui ne sait pas, t'as vu En Black Canary. En Black Canary, d'accord. C'est la, la copine de Arrow. Voilà, personnage de DC Comics. Voilà. Alors pourquoi Attends, pourquoi Black Canary Parce que j'aime son côté fort euh, et j'aime son pouvoir aussi. D'accord. le pouvoir qui vient de la voix ça m'éclate. D'accord, toi t'aimes oh. bien gueuler quoi. Voilà, j'aime bien gueuler. <rire> ok. <rire> euh, du coup, vous nous parler un petit peu des concours de cosplay du coup Le côté oui. concours... Euh... Alors, il faut savoir qu'il y a différents types de cosplayers. Voilà, il y a les cosplayers qui ne savent pas coudre, qui achètent leur tenue, voilà, pour le fun, pour incarner le personnage. c'est -ce mon cas. Est-ce que c'est un cosplay, si on achète la tenue et qu'on ne la fait pas à la main Bien sûr. Un okay. cosplay, c'est pas forcément fait main. D'accord. Un voilà, Mais... cosplay, ça reste costume playing. Donc c'est jouer son personnage, on peut acheter son costume mais uniquement jouer son personnage. Après, c'est vrai que c'est uniquement pour les concours où on a le côté beaucoup plus restrictif de la fabrication du costume. Voilà. Il voilà, y a aussi le cosplayer qui va acheter des vêtements de la vie de tous les jours, qui va les customiser. Et il y a le cosplayer qui va faire ses tenues à la main. Pas forcément pour le concours, hein, parce que ça lui plaît. Par contre, pour les concours, effectivement, en général, il faut avoir fait un minimum à la main. Parce que c'est quand même sur ça qu'on vous note... Ah, C'est que un minimum, enfin, je pensais que c'était la totalité y pas, du costume. Il n'y a contre. pas la totalité, il y a un minimum en général en pourcentage, ça dépend des règlements de, de l'association, de celui qui organise le concours, ça peut être 60%, 70%, voilà. ce n'est pas, euh, alors, pas fixe. Bien, parce que j'avais une question justement, est-ce qu'il y a un niveau de sérieux dans le cosplay pour être truc comme un cosplay Par exemple Alex, tu peux nous balancer ouais, euh, je sens une image, <rire> voilà, qui oh, est tirée le... <rire> tiré d'une ancienne émission de Coticom, que tout le monde a oublié, et tant mieux d'ailleurs. <rire> donc, White Lantern de Julien, euh, c'est un costume que j'ai fait à la main. En fait, j'avais fait que le, que le haut, par exemple. Voilà. Alors, alors c'est moche, euh, ça a été fait à moitié. Est-ce que ça, c'est un cosplay du haut ?– euh, Je peux répondre. <rire> – ah, Non, non, bah non, tu, tu, tu connais rien en cosplay. Non, vas-y, vas-y, pas. Vas oh. On peut le remontrer s'il faut. Hein, – je... Du moment que, voilà, c'est un costume, tu t'éclates avec, c'est du cosplay. – et bim, mon premier cosplay! Il n'y a pas de règles! Et le, et le seul, surtout. m'en <rire> mon le cosplay, mais il est trop eh, envoie ton bonnet, je me cosplay en juillet! Pop, pop, pop! Po. Bon, bon, on va arrêter arrive, le ouais, C'est sûr, après, certains vont dire, bon, non, c'est pas du cosplay. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Le cosplay, okay. ça n'a pas de règle, en fait. Voilà. C'est tout. Chacun en fait cœur, ce qu'il en fait. a envie. C'est mon cosplay. Après, il faut éviter d'être très clivant là-dessus. Parce qu'on a aussi, la, les, selon les, les différentes sociétés des différents pays, il y a une image du cosplay qui est assez différente. Parce qu'au Japon, leur spécialité, euh, Jessica ne contredira la cosplay, pas. La spécialité, c'est le modèle. Voilà. Les gens ne font pas leur costume eux-mêmes, à part pour les grosses sélections. Voilà. Euh, Ils sont pour les états posés. c'est à dire le modèle, c'est quoi bah, Elle achète la tenue, elle pose avec pour des photos. Voilà. voilà. Okay, Donc, elle n'a rien à faire. Quoi. Alors, enfin, à part bon, la question voilà, fait, quoi. Elle est Voilà, C'est ça. Modèle. Mais chez eux, c'est du cosplay. Voilà, Alors les... qu'aux États-Unis, on a vraiment. Le... Ça, ça se démocratise maintenant un petit peu plus, mais jusqu'à très récemment, on avait aussi cette culture de l'achat de costumes déjà tout fait. On commence aujourd'hui à avoir un côté beaucoup plus fabrication artisanale, mm -hmm. mais c'est vrai que c'est très européen de faire son costume soi-même. – soi voilà. Bon, ouais, j'ai appris bon, plein de ouais, choses La question qui fâche, Jeff. – Bah Oui, mais carrément. Donc euh, la, la chose que l'on retient souvent euh, des cosplayeuses, donc euh, pas des cosplayeurs, mais des cosplayeuses, c'est que, euh, bizarrement, le choix des cosplayeuses euh, se va plutôt vers des personnages plutôt euh, affriolants, on va dire, avec des tenues plutôt euh, courtes sexy. ou très serrées. Euh, sexy, c'est ça Sexy. Sexy. Est, Alors, est-ce que euh, c'est, euh, on va dire, est-ce que c'est une légende Est-ce que c'est clairement le cas Est-ce que les cosplayeuses euh, s'en rendent compte Est-ce que c'est voulu Comment ça se passe Est-ce qu'il n'y a pas une dérive aussi là-dedans, du coup euh, C'est une <rire> grande question. Euh, effectivement, il y a des cosplayeuses qui vont choisir leur tenue parce que ça les met en valeur. C'est leur choix. Moi, je dis... Elles ont ce qu'il faut là ouais. où il faut, pourquoi pas. Hein. Bien sûr. Il y a des cosplayeuses qui choisissent malheureusement des personnages qui sont peu habillés. c'est pas, voilà, pas un choix, c'est comme ça, le personnage est comme ça, donc elles vont assumer de porter un costume sexy. Moi c'est mon cas, euh, je suis pas quelqu'un qui aime me mettre vraiment en avant, mais quand un personnage me plaît, eh ben, j'hésite pas, et si le costume est sexy, eh ben, il est sexy. D'accord, mais est-ce que c'est euh, finalement euh, ce qui est le plus représentatif, on va dire, des cosplayeuses Est-ce que la majorité des cosplayeuses s'habillent de manière sexy ou ça reste finalement qu'une sorte d'élite mais qui est par contre très connue quoi On va dire oui, ça reste euh, entre guillemets des, des cas à part. Euh, la plupart des cosplayeuses euh, choisissent euh, voilà, pas forcément une tenue parce qu'elle est sexy. Ils choisissent d'abord un personnage. Après, ben, voilà, le, la tenue euh, va être sexy. Eh ben, elles vont le faire quand même, parce qu'elles se disent, moi j'ai envie d'incarner ce personnage, il est sexy, et eh bien tant pis, je le fais quand même. Après voilà, on va dire qu'elles le font exprès, mais ce n'est pas forcément vrai. Ça va Julien, on ne te dérange pas trop, ça va Julien. Euh, je tweete ma photo au cosplay. Hashtag White Lantern Julien. Partagez. Partagez, faites des trucs. Partagez. Retweetez. White Lantern. C'est sûr joué. Ouais, je vais, je vais, je vais mmh, créer un mouvement ouf sur ma photo. D'accord, ok. Euh, ouais. Sachant que Jess, est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, euh, qu on arrive vraiment à un point où on est plus dans. On arrive d un, d un, souvent sur un côté assez exhibitionnisme euh, du cosplay qu'il n'y avait pas il y a quelques années On trouve de plus en plus euh, Effectivement, cette volonté de devenir. De avant, le cosplay était de toute façon moins connu, il hein, faut le dire. Maintenant, c'est une mode. Il hein. faut être honnête, c'est à la mode. Les gens qui viennent dans les conventions, euh, des fois, ben, quand il n'y a pas de cosplayers... Euh, il s'étonne quoi. Tiens, ouais. où sont les cosplayers ?– quoi vrai. Ouais. Après, le côté positif aussi, c'est quand tu cosplays quelqu'un de dénudé, t'as moins de travail. Moi par exemple, qui ne sais pas coudre, je pourrais cosplayer un personnage Tarzan. qui est nu quoi. Tu peux faire Tarzan, Tarzan tu peux faire voilà. Faire Tarzan, j'arriverai, à l'aise. Ouais, ouais. C'est enfin, un, un, un, un bon petit côté bien. positif quand même. Et c'est du personnage de comics. Et c'est un personnage de comics, parfait. Exactement. Et bim Tu peux faire John Carter aussi, il a un slip de peau, c'est la même chose aussi. Qui a eu son le... comics aussi. Oui, c'est vrai, on peut. <rire> euh... T'as l'idée comme ça, hein, si tu veux. Non, mais je vais m'abstenir, il est très bien déjà. Ouais, on parle après l'émission de tout ça. ça on va être Julien, ça, ça reste le, le sommet de euh, On est bien la D'accord. D'accord, bah, merci beaucoup, Jessica, de nous avoir parlé du cosplay. Donc Je rappelle que vous êtes tous les deux membres ouais. et fondateurs de l'association Bacassos. Ouais, et donc, vous baladez euh, surtout en Lorraine pour euh, faire de nombreuses animations au niveau du cosplay, du cosplay et quelquefois donc des concours. Voilà. Voilà. Et ils ont souvent le stand à côté du stand côté comics. Et ils sont bah, souvent, comme par hasard, comme la, par hasard, on a la chance de les voir <rire> très souvent en voisin. Voilà. Donc voilà, donc maintenant c'est à moi avec le tout sûr. Alors c'est à tout sûr un peu différent. C'est-à-dire que cette fois, je suis parti du côté jeux vidéo de la force. Mais pas les jeux vidéo sur PS3, PS4, non, ça sert à rien, gars. Et non, on va, on va taper dans du rétro, monsieur. Et eh oui, ah, le ouais, fameux ouais, ouais. Ah ouais. rétro gaming. C'est maintenant que j'y vais ou C'est bah, ah. les seuls jeux que j'achète en fait. Donc euh, okay, si bon. je dois apparaître jeux vidéo, ça ne ouais, peut être ouais, que ceux-là. Et, et ça, c'est bien, le rétro gaming, c'est la vie. Mais je peux vous laisser entre vous, il n'y a pas de soucis. Non, <rire> non, non, tu, tu, tu fais. Mmh. Ouais, non, t'inquiète. <rire> voilà. Donc euh, j'ai choisi trois consoles euh, NES, Nintendo, Super Nintendo et PlayStation et le hasard a fait que les, mes trois jeux préférés sont sur ces consoles sont euh, deux DC, deux Marvel et un indépendant. Que demande le peuple C'est parfait. Alors on va commencer avec celui de NES, forcément. Hop là C'est Tortue Ninja. Non, je rigole. On oublie Tortu Ninja, il est impossible à finir. C'est Batman sur NES qui est euh, par contre euh, très compliqué quand même, il faut être honnête. Donc il est sorti en 89, il est adapté du film de Tim Burton 2, 89. là vous voyez des images. Alors c'est un jeu qui est composé seulement de 5 niveaux, comme ça ça a l'air très court mais il est quand même très très très balèze. Euh, franchement, bah, personnellement je ne l'ai jamais fini encore, je suis bloqué au niveau 3. Toi Julien, tu es bloqué mais, à quel niveau mais, mais, Honnêtement, qui a déjà fini un jeu sur ces consoles-là Moi. Mais moi hum, je sais qu'à l'époque je jouais mais je faisais à niveau et j'étais mort quoi. Mais au mais moins tu avais, avais la rentabilité aussi du jeu. Tu ouais. l'avais tellement usé que le jeu, tu l'avais rentabilisé, même si tu n'arrivais jamais Après, à il faut fin. payer l'hôpital psychiatrique parce que tu deviens fou aussi. – <rire> à faire <l 'hôpital> les mêmes niveaux tout le temps. – Ah, ne l'écoutez pas. – Vous pouvez pas sauvegarder. – Donc, cinq je... niveaux avec un boss par niveau et par contre seulement deux super supervillains inconnus parmi ces cinq boss, à savoir Killer Moth qui est le premier boss. – et, et, et, et le Joker. – Et le Joker, oh, voilà, qui fin. est forcément le boss de fin que vous affrontez en haut de la cathédrale, comme le film de Tim Burton, et qui s'achève par la chute du Joker de la cathédrale, comme le film de Tim Burton, toujours. Alors, Batman, tout comme euh, Tortue Ninja, même s'il est impossible, reste un classique de la NES, hein, autant le dire. C'est vraiment un très, très bon jeu. Il y a trois types d'armes différentes. Euh, Gotham est très bien représenté. L'univers est sombre. Les musiques sont énormes. Bon, la, la difficulté est là, c'est sûr, mais euh, on ne s'en lasse pas. Franchement, on ne s'en lasse pas. Donc, tu, tu ne t'en lasserais pas, Julien. Et le gameplay est nickel. La, mani la maniabilité est énorme. Enfin, il n'y a, a, a, a presque il y a aucun défaut, quoi. Qu si ce n'est la difficulté, défaut, quoi. Ouais. Sachant qu'il faut noter qu'il y a une suite à jeu qui s'appelle Batman Revenge of Joker mm -hmm. et qui, euh, qui, se, bon, qui ne suit pas la, la trame du film, vu que le Joker est censé être mort à la fin du premier film de Tim Burton. Tandis que là, il a sa revanche. Voilà, il a sa revanche, Donc, mais c'est aussi un très bon jeu et qui, euh, qui reste dans la même continuité en termes de design et, euh, et de gameplay que, euh, que ce jeu-là. oui D'ailleurs, euh, au passage, quand je dis qu'il est, ad qu est adapté du film de Tim Burton, hein, il ne retrace pas le film de Tim Burton, c'est un, un jeu de NES. Il faut un peu relativiser quand même. Il y a des cinématiques qui rappellent le film, etc. Mais c'est le film vraiment dans les grandes lignes. Quoi. Donc voilà, le deuxième jeu vidéo, peut-être le plus connu des trois, sera sur Super Nintendo, qui est Tortue Ninja 4, à savoir Turtles in Time. Et en gros, c'est un beat up. Donc voilà, là vous avez le jeu. C'est un beat up et le jeu est une sorte de Street of Rage. Et il est presque aussi bon que Street of Rage. C'est-à-dire, vous avez une tortue, vous avancez, vous tapez, vous avancez. J'aime ah, bien ça moi, voilà. Eh ben, enfin ouais, Présente, tu que, présente comme ça les jeux Donc euh, en gros vous avez les tortues qui se baladent à travers pas mal de niveaux quand même et à travers le temps. Vous affrontez pas mal de personnages connus, à savoir quand même le clan du foot, Schrader, euh, le roi des rats, Baxter Stockman pour ne citer que, donc il y a vraiment le moyen de prendre son pied et encore plus lorsque c'est en coop parce que vous pouvez y jouer en coop et alors c'est vrai que le jeu est un peu rapide alors, encore plus si vous êtes en coop mais c'est vraiment un très très très bon jeu où vous, vous prenez votre pied quoi vous prenez les ennemis vous les balancez dans tous les sens c'est génial et en plus chaque tortue ça je l'ai appris il y a pas longtemps, chaque tortue, à ah, ses propres forces et ses propres faiblesses. Moi, vu que je prenais toujours le même, je ne l'avais pas vu jusque-là. En fait. euh... C'est le monsieur-là, David, qui, qui a été ouais. très gentil, qui me l'a signalé. Et je, et je te compléterai juste sur je, ce jeu. Il a un, ce qu'il apportait aussi, c'est un, un, un scrolling euh, donc horizontal. Mais tu avais des séquences qui se passaient, euh, que ce soit en, en skateboard, mm. qui étaient qui était pas mal, ou des séquences où tu as carné Shredder. Et qui devait, euh, qui devait tirer sur les, euh, les tortues. Et on envoyait euh, les clans du foot sur Shredder. Voilà, et on pouvait, ouais, non, on pouvait les, env non. les envoyer dessus. On avait vraiment le, euh, le système de 7 la, de la Super Nintendo qui était vraiment mis, mis à profit derrière. Non, c'est sûr. Donc un très bon jeu euh, donc sur, sur Super Nintendo. Il faut savoir qu'il y a une suite qui s'appelle Torfé Ninja, Revenge of the Space Opéra Armageddon, avec le retour de qui vachement vachement bien aussi. Qui... on s'éloigne, Julien. Alors le troisième jeu, cette fois, c'est sur PlayStation, c'est Spider-Man, sorti en 2000. Alors celui-là aussi, il est très connu, il est de qualité. Alors, on incarne, incarne Spider-Man, forcément. On se déplace dans les rues de New York avec une 3D plutôt aboutie, surtout pour un jeu de play quand même, il faut le dire. Une histoire sympathique, pas mal de personnages de l'univers de Spider-Man, 34 niveaux, ce qui n'est pas rien, surtout quand on compare avec les 5 niveaux de Batman. Mieux déjà, Donc 34 voilà. fois plus de souffrance, Julien, notons-le, forcément. Voilà. Pas mal de cinématiques, de l'humour, des bonnes musiques et beaucoup de liberté de mouvement. C'est vraiment un très très bon jeu. Donc disons que moi, en gros, si je devais vous conseiller d'acheter que 3 jeux sur les super-héros, ça serait cela. Voilà. Bah ouais. Moi, ouais. t'as oublié Crash Bandicoot. Quoi. Crash Bandicoot n'est ouais. pas un super-héros, même si j'adore. D'accord. Okay. Mais c'est vrai qu'on est sur de 3 très bons jeux, voilà. Parce que, je suis hey, bien d'accord avec toi. David alors, te confirme, alors le, le truc c'est qu'il y, <rire> y a beaucoup de bons jeux sur les anciennes consoles. Mais le problème c'est qu'il y en a eu quand même beaucoup et souvent on est déçu. Donc voilà, si vous devez commencer le rétro gaming, commencez par ces trois-là, ça sera déjà pas mal. Qu'en penses-tu, Jessica Es-tu d'accord C'est très bon jeu. Ouais. C'est très bon jeu. T'as raison. Parfait, tout le monde est d'accord. Donc bah, voilà, c'est déjà tout pour ce nouveau numéro de Côté Comics. J'espère que vous avez appris plein de choses, que vous allez acheter trois jeux vidéo, quelques comics que vous avez façonné vos cosplays. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao tout le monde